bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto qui va porter sur les api des services euh, map statique de ir qui sont totalement gratuits qui vont nous permettre tout simplement de euh, afficher dans unity une map euh, selon une adresse alors je vous fais une petite démonstration ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne donc on va lancer ici euh, l'application et je vais par exemple ici demander euh, la tour eiffel et je vais écrire Paris. Je vais cliquer sur afficher. Et là on peut voir que j'ai bien la tour Eiffel qui s'affiche ici. Alors évidemment ça me fonctionnera avec toutes les adresses valides. Par exemple ici si je teste avec une adresse quelconque rue de la clé. Je vais mettre à Lille par exemple. Et là, je vais bien avoir ici un point avec l'affichage de la rue de la clé à Lille. Alors, tout ça repose sur, comme je vous l'ai dit, l'utilisation des API euh, de static map de, des services de IR. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire ça ensemble papa, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué. Mais ce qui est important, euh, c'est déjà de comprendre, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est une API. Donc je vous propose de voir ça ensemble tout de suite. API Application Programming Interface. En d'autres termes, c'est un programme qui va permettre euh, l'échange de données ou la communication entre deux autres programmes. C'est un petit programme qui va venir se greffer au milieu et qui va permettre tout simplement l'échange d'informations encore, ça existe les API sous diverses formes, là en l'occurrence euh, on va s'intéresser à l'API de IR tout simplement pour récupérer une map en fonction d'une adresse qu'on aura donnée et donc c'est le service d'API qui va nous renvoyer la map. Alors je vais essayer de vous expliquer ça par un exemple très simple qui dans la pratique n'existerait pas mais qui va vous permettre de bien comprendre comment fonctionnent euh, le, les services API. Vous pouvez voir ici, j'ai trois acteurs. Un site web qui va permettre d'afficher l'heure. Encore une fois, ça sert pas à grand-chose. Mais à côté, le développeur du site web a mis en place un service d'API qui va permettre tout simplement aux gens, aux développeurs, de venir exploiter et récupérer ces, certaines informations, dont ici l'heure. Évidemment, encore une fois, dans la pratique, ça n'aurait pas d'intérêt. On serait généré et récupéré l'heure, par exemple, d'Unity. Mais ici, c'est pour vous expliquer euh, le fonctionnement. Alors le développeur, ici, il développe sous Unity, sous PHP, sous JavaScript, n'importe quoi. On va maintenant voir comment va fonctionner l'appel d'API et comment va fonctionner l'échange. Vous allez voir que c'est très simple. Alors la première chose que va faire le développeur, c'est contacter le service d'API en disant « donne-moi l'heure s'il te plaît ». Évidemment, là, on écrit « donne-moi l'heure », mais dans la pratique, on va devoir respecter une certaine syntaxe, une certaine, euh, un certain formatage des données pour récupérer une information. Donc pour ça, il faudra... La plupart du temps, aller euh, étudier la documentation API euh, en du service, parce que, évidemment, chaque API fonctionne différemment. Alors, une fois que l'heure est demandée au service d'API, ben, l'API, si c'est euh, parfaitement formaté et qu'il le comprend, le service va tout simplement aller récupérer la donnée au niveau du site web, parce que bah, c'est le, le, le rôle ici du site web, et euh, dans la foulée, évidemment, il va récupérer cette donnée. Maintenant qu'il a récupéré la donnée, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va tout simplement envoyer et répondre au développeur en disant « il est 12h10 ». Voilà. Donc évidemment, vous allez récupérer par exemple ici 12h10, mais à vous de l'exploiter en fonction de ce que vous voulez faire. La donnée va être brute, il faudra la, la, la, la, la, voilà, la développer pour que, que ça, ça s'affiche où vous voulez, correctement, à quelle taille, tout ça. Mais là, c'est vraiment une donnée brute. Le service d'API renvoie une donnée dans notre cas ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que le développeur peut se passer d'un codage très compliqué évidemment ici pour l'heure ce serait assez simple mais ça, euh, transférons ça à notre exemple ici si je veux récupérer une map évidemment si l'utilisateur demande euh, la carte de Toulouse, la grande place de Toulouse euh, et qu'un autre demande la grand place de Lille c'est assez compliqué à mettre en œuvre. bah ici pas du tout je vais simplement utiliser les services de IR pour ça alors comment ça va fonctionner et eh bien vous allez avoir une petite interface euh, sur le web qui va vous permettre tout simplement euh, de rentrer par exemple ici vous pouvez voir en jaune la location c'est à dire l'endroit que vous voulez afficher ici une adresse. Et eh ben, qu'est ce qui va se passer c'est que l'API en fait pour l'appeler vous allez devoir générer une URL. Donc cette URL ici, elle est générée et on peut voir que ma location, Tour Eiffel Paris, elle est bien dans l'URL. C'est-à-dire que c'est un argument de l'URL de l'appel de... Quand on appelle l'API. Donc ici, bah dans mon URL, je vais avoir Tour Eiffel Paris. Et évidemment, on peut voir qu'on a pas mal d'autres choses. Et toutes ces choses ici, ont pas trop... on n'a pas trop savoir... On n'a pas besoin de les comprendre, mais ça va être des arguments qui vont influer sur l'affichage de la carte. Vous pouvez voir que cette URL renvoie cette image. Si ici je mets 600 en largeur et 300 en hauteur, bah vous pouvez voir que c'est reporté ici 300-600. Vous pouvez voir que je peux zoomer, vous pouvez voir que je peux afficher ici un rond. Mais tout ça on le verra en détail ensuite. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir vraiment ser servir de ce, de, de, des API map statique de IR pour afficher dans Unity une map et un endroit en particulier. Alors, évidemment, j'utilise IR parce que c'est gratuit et ça nous permet de mettre une adresse. Beaucoup d'autres services existent, mais il faudra utiliser la latitude, la, latitude, la longitude. Bon, c'est pas très intéressant. À savoir que Google Maps était encore gratuit il y a quelques mois, euh, les Google Maps statique, mais aujourd'hui, il est devenu payant, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Alors ici, c'est totalement gratuit, mais vous pouvez voir qu'on aura besoin d'une app ID et d'un code ID. Ben pour ça, il faudra qu'on aille sur le site de IR euh, et qu'on crée un compte et vous allez voir que c'est gratuit et très rapide à faire. Donc, ce que je vous propose maintenant... J'espère en tout cas que vous avez compris qu ce qu'était le principe des API, encore ici c'est une API que je vous montre mais le principe des API est vraiment divers, il existe des API pour afficher des cartes, il existe des API pour récupérer le, la météo etc, il existe beaucoup de choses. Alors moi je vous donne rendez-vous tout de suite et on va commencer à mettre ça en place et vous allez voir que c'est pas très compliqué. La première chose que nous allons devoir faire, c'est naviguer ici sur le site https staticmapmaker.com Alors ici, vous avez euh, des API disponibles pour afficher des cartes. Vous pouvez voir que vous avez le service ici Bing, Cartodb, Google, qui n'est plus gratuit. Here, celui que nous allons utiliser, MapQuest, MapBox, il en existe pas mal. Alors, pourquoi utiliser hier Encore une fois, je vous l'ai dit parce que certains services vont... Enfin, euh, c'est le seul à ma connaissance gratuit qui permet d'utiliser une adresse. Donc, on va cliquer ici. Et là, on peut voir ben, euh, qu'on a ce que ici notre une map, exemple, qui est toujours avec l'Albanie. Vous pouvez voir Albanie. Là, on peut voir que tout ça est modifiable mais grisé. Pourquoi Parce qu'on va avoir besoin ici de ID et du code ID. Alors, comment faire pour récupérer tout ça ben, On va aller ici sur le troisième onglet, About Static Map. Et là, vous pouvez voir que vous avez Check Checkout Erie Static Map API. Et donc, vous allez cliquer là-dessus. Vous voilà sur la page ici de here. Et évidemment, moi je vais me loguer ici avec mon compte. Mais vous, vous allez pouvoir faire un « Get started for free ». Et vous allez pouvoir ici créer votre compte tout simplement. Donc vous pouvez voir que vous avez le droit ici à une partie « Freemium » 0€ qui vous permet de faire 250 254 transactions par mois. C'est-à-dire que vous pouvez quand même en faire pas mal. Bon, voilà. Donc là, moi je vais évidemment euh, pas utiliser ça. Je vais ici me loguer directement avec mon compte. Voilà. Donc on peut voir ici qu'on revient sur la même page Mais je suis ici euh, logué avec mon compte démo qu'on peut découvrir en haut à droite Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici et on va aller dans « Project » tout simplement alors au niveau de project, vous pouvez voir que par défaut, normalement, euh, ça vous a créé un projet freemium ici qu'on peut retrouver. Alors s'il n'est pas là, pas de souci, vous, cl vous cliquez ici sur « Select a plan for a new project ». Évidemment là, je ne pourrai pas parce que j'ai déjà euh, un plan et je pense que vous êtes limité à un. Donc si je fais ici « Sign up », on peut voir ici qu'il me dit que j'ai déjà la limite tout simplement. Mais si vous ne l'avez pas, il suffit de le créer là. Donc on va retourner ici au niveau du projet et là vous avez le FreeNium, et on va cliquer dessus et là vous allez voir que c'est assez simple. On a toutes les infos euh, récapitulatives mais nous ce qu'il nous faut ici c'est cliquer ici sur java rest pour générer. Un App ID et un App Code. Donc on va cliquer ici et on peut voir que c'est en pleine génération. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous aurez ça, vous allez récupérer votre App ID et votre App Code. Et il suffira de les glisser ici euh, bah, dans le site web euh, Static Map. Donc je vais commencer ici par copier ça, c'est RLC. Je retourne ici, je le colle. Je vais copier ici le second. Et évidemment... Je le colle de nouveau. Et là, on peut voir que tout fonctionne très bien ici avec mon app ID mon code ID. Donc voilà, ça suffira. Évidemment, à chaque fois, euh, donc gardez bien ici en mémoire euh, le code, hein, parce que c'est cette URL qu'on va avoir besoin. Ça, on va vraiment en avoir besoin. Et donc, ici, on va pouvoir maintenant choisir. Alors, imaginons ici que je remets ici euh, tout réfait. Alors, je prends cet exemple simple parce qu'il y a en mémoire. Mais on peut voir que ça fonctionne. Alors, je peux modifier euh, « with hate. C'est-à-dire la largeur et la hauteur de l'image. De, de bon, là, je ne vais pas le faire. Mais on peut voir que c'est un argument, ici, 300 et 600 qui est dans l'URL. Imaginons ici que je mets euh, 700. Vous pouvez voir que ma map reprend bien 700 de large. Et ici, j'ai bien 700 qui apparaît. Bon, on va laisser 600 par défaut. C'était pas mal. Alors ensuite, vous avez un zoom possible. Donc je vais zoomer, voilà, vous pouvez voir, je zoome, je dézoome, voilà, imaginons que je veux ce plan-là. Je vais pouvoir aussi poser alors un radius, c'est-à-dire si je mets 1, vous pouvez voir que tout est euh, ici euh, grisé. Alors je ne peux pas mettre moins de 1, mais si je joue avec le zoom, évidemment, vous allez pouvoir vous rendre compte que j'ai bien ici un radius d'un kilomètre autour ici euh, bah, de ma tour Eiffel. Si je mets 2, on va pouvoir voir que le radius, voilà, il est bien, euh, il est plus grand. Donc moi ce que je vais faire, je ne vais pas en mettre ici, euh, et je vais d'ailleurs zoomer un peu plus parce que je trouvais ça... Assez sympa, donc on va se mettre à peu près ici, voilà ce que je trouvais bien. Alors vous avez ici le format, vous pouvez choisir divers formats d'image. le PNG nous ira très bien avec Unity. Le map header, si vous voulez afficher ici euh, en haut le map header, vous pouvez voir. Alors vous pouvez voir qu'à chaque fois que je modifie ici quelque chose, c'est tout simplement, on a ici l'URL qui se modifie. Hein. C'est aussi simple que ça, vous pouvez euh, cacher le point, voilà, comme vous pouvez le voir. Le map langage, alors je vous encourage à le mettre, on va mettre French. Et ici, vous avez des map styles, vous avez différents map styles. Donc, ça c'est Alps. Vous avez le Dreamwork qui est un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, dédié à jeux vidéo. Enfin, c'est un peu plus sympa. Enfin, c'est divers formats. Encore une fois, c'est vraiment à votre convenance. Moi ici, vous voyez, Alphite. Euh Vous avez ici le mini. Voilà, vous avez quelques possibilités euh, pour jouer avec ça. Donc, imaginons ici qu'on met le le le, le, le Allez, On va laisser ça comme ça. Alors, ce qui m'a, il y a une map protection ici qu'on peut voir. Alors, si on le fait. Regardez ce qui se passe, Voilà, il y a une rotation de la map. Voilà, Bon, vous avez bien compris le principe, je vais le laisser plus ou moins ici. Euh, et moi ce qui m'intéresserait maintenant, euh, bah, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire bah, On va avoir besoin de cette URL. Vous allez voir que là on a réglé, et évidemment on ne va pas intervenir sur le zoom, etc. Ça, ça se fait ici en amont par rapport à la préparation ici euh, de mon appel euh, d'API, et la modification, la génération de cette URL. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout simplement on va devoir utiliser cette URL et remplacer ici cette partie-là par quelque chose qui a été saisi dans Unity. Donc cette URL, on en aura besoin. Donc on va faire ici un clic droit « Copier ». On va ouvrir le notepad. Et on va coller cette URL parce qu'on en aura besoin ensuite. Alors, vous avez bien compris qu'ici, cette URL, elle va être découpée en plusieurs parties. On va prendre ici jusqu'à égal. Ça, ce sera notre partie dynamique qu'on va devoir remplacer dans Unity. Et ici, on va devoir... Euh, pardon, pas ça. Alors, vous voyez, pas faire d'erreur. Juste après Paris. Ça, c'est ce que je vais saisir dans Unity. Et ça, ce sera la troisième partie de l'URL. Donc ça, on va le mettre de côté parce qu'on en aura besoin. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, à noter que cette URL, regardez si vous voulez la tester. Si je la copie et que je la colle ici dans mon navigateur, j'ai bien en retour une image tout simplement de ce que j'ai demandé que la tour Eiffel. Alors maintenant on va aller dans Unity pour mettre en place tout ça. Nous voilà de retour dans Unity et maintenant on va mettre en place ici utiliser cette API. Alors vous pouvez voir que ma scène est très simple, j'ai déjà préparé une interface euh, très sobre, un canvas, à l'intérieur ici une raw image qui va nous permettre d'afficher euh, l'image récupérée sous forme de texture, donc on va utiliser une raw image, c'est plus pratique, un panel, Ici en bleu qui contient à l'intérieur un input field euh, qui va nous permettre de saisir le texte. Et ici un bouton que j'ai parenté à l'input field de manière à ce qu'il suive ici le, euh, le déplacement en fait de l'input field. Donc voilà au niveau de l'interface c'est très simple. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire bah, Je vais affecter un script à mon canvas. Un script c sharp. Et je vais l'appeler happy demo. On va comme je l'ai dit l'affecter au canvas et on va pouvoir l'éditer ensemble et voir comment on va opérer pour maintenant gérer euh, ce système. Vous allez voir que c'est relativement simple. Alors la première chose que je vais faire, c'est importer le namespace UnityEngine.UI Alors je vais avoir besoin euh, évidemment de variables publiques, de variables qu'ils soient publiques ou privées, mais évidemment là on va utiliser une variable publique pour notre input field qu'on va appeler if euh, url parce que en fait, ça va être euh, la saisie de l'URL quelque part, même si euh, on aura l'impression de. On aurait pu l'appeler adresse, mais je vais l'appeler ifurl. Ensuite, on va avoir besoin euh, de l'URO image qu'on qu a créé dans l'interface. Donc, on va créer une public row image, r image, tout simplement. Ensuite, je vais avoir besoin d'une variable de type string que euh, je vais nommer euh, url. Ensuite, une autre qui va être url part1. Voilà. Et une autre qui va être url partout. alors comme vous l'avez pu le voir ici euh, dans mon bloc notes j'ai bien mon url qui est découpé en trois parties voilà donc moi ce que je vais mettre au milieu ici ça va être le contenu de lead point fil tout simplement alors ce qu'on va faire maintenant évidemment pour que ça fonctionne on va devoir récupérer euh, sur ça sur internet alors pour ça on va devoir utiliser euh, une euh, coroutine donc on va tout de suite créer un IEU numérator, mais euh, on va aussi, alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais déjà fait un tuto là-dessus, donc allez voir euh, l'utilisation de la classe 3W, mais on va l'appeler tout simplement getImage, et euh, on va la créer ici. Alors pourquoi on utilise un IEU numérateur Parce qu'on va utiliser la classe 3W qui va permettre de rapatrier une donnée depuis Internet. Donc ici 3W... Minimo, je la nomme ce type de variable. Alors, la variable s'appelle 3w minuscule et le type est 3w majuscule. Et on va l'initialiser en disant que c'est égal à new, euh, 3w majuscule évidemment, la classe. Euh, et entre parenthèses ici, euh, on va devoir euh, bah, passer l'URL. Le problème c'est que pour le moment on la connaît pas encore. Donc il y a plusieurs façons de faire. On va pouvoir tout simplement, bah, on va créer, ce qui sera plus simple, on va créer ici une fonction qui va renvoyer. Une string qu'on va appeler construction URL, par exemple. Euh, et on va construire notre URL ici. Et donc l'URL, bah, ça va être simple. Euh, on va dire que URL part 1 est égal à quoi Et là, on va aller chercher notre bloc note On va prendre toute la première partie de l'URL et on va la copier, c'est trlc. Et on va la coller, l'affecter à URL part 1. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué, pour le moment c'est du copier-coller. Ensuite on va devoir affecter URL par 2, et on va dire que c'est égal à quoi bah De nouveau ici, euh, alors c'est pas par 2, j'ai mis par 2, ouais bon bah c'est pas grave, on va dire que c'est la partie 2, vous aurez compris qu'il y aura trois parties, et au milieu, voilà. Donc je colle celle-ci. Donc là mon URL elle est parfaite, sauf que maintenant il faut que je dise tout simplement, je vais faire un return, on va se remettre à gauche parce que là on voit qu'une partie, et on va retourner en fait sous forme de string, tout simplement, URL, Part One, plus, et là on va devoir aller chercher IF URL, l'inputfield.text, plus URL partout. Et voilà. Et le tour est joué, on va ici grâce à construction URL, récupérer, euh, bah, je vais dire, euh, notre URL formaté. Qu'on va d'ailleurs ici appeler. Donc construction URL. Voilà donc là vous avez bien compris hein, euh, je définis ma classe 3w pour dire que ça doit naviguer en fait sur cette url que je viens de construire en dessous alors j'espère que c'est clair encore une fois si vous avez des problèmes avec la classe 3w n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là dessus alors ensuite on va faire un yield, on va temporiser tant qu'on a un retour tout simplement de 3w pardon, qui est l'appel ici que j'ai fait donc dans Unity, c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais déclarer une variable de type texture que je vais appeler texture minuscule et je vais dire que c'est égal à quoi bah, Au résultat de 3w.texture. Voilà, ce qui me permet ici, je sais que ça va être une type texture, donc j'attends voilà, et j'affecte dans ma variable texture. Et qu'est-ce que je dois faire ensuite bah, L'afficher dans RIMage, ma image. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais bah, Je dis que texture. alors pardon, .texture est égal à texture, minuscule, pardon. Voilà, donc je pense que la manœuvre est simple. Donc ça, ça va me permettre tout simplement d'afficher ça là-dedans. Alors évidemment, euh, il faut maintenant que je puisse appeler cet igno numerator Donc je vais créer une méthode publique pour l'appeler du bouton, et je vais l'appeler euh, public void, on va l'appeler euh, afficher, allez, pas trop d'idées. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode ben, On va lancer la coroutine, start coroutine, et là elle s'appelle getImage. Et voilà. Ben, ce code va fonctionner. Ça va être aussi simple que ça. Vous pouvez voir. Il y a juste à comprendre ici la classe W, mais encore une fois je ne m'attarde pas là-dessus. Elle est simple à comprendre. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller voir le tuto correspondant. Donc maintenant, si je retourne dans Unity. On peut voir que mon script compile. Et là, je vais devoir glisser quelques champs. Donc, ifurl, ça va être mon input field. Je vais le glisser dedans. Et rimage, évidemment, ça va être ma row image. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. Donc, je lance ici euh, la scène. Je vais écrire tour Eiffel, virgule pour séparer, hein, c'est comme ça, Paris, afficher Et là, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi Tout simplement parce que j'ai encore fait une bêtise. J'ai oublié ici d'affecter au bouton. Euh, ici donc on clique. Je vais faire un petit moins parce que là vous étiez là normalement. On fait un petit plus. On va chercher le script en l'occurrence mon canvas. Et quand on va cliquer sur le bouton on va aller chercher le script API demo. Et sa méthode publique qui s'appelle afficher. Évidemment si je n'appelle pas mon code ça ne peut pas fonctionner. Donc on recommence avec la tour Eiffel, Eiffel pardon, Paris. Et je fais afficher. Et là, on peut voir que j'ai bien ma tour Eiffel avec le, la vue que j'ai demandé lors de la, de, la, de, de, de la gestion de mon API. Euh, quand j'étais ici, euh, là, j'ai modifié, vous pouvez voir que j'ai exactement la même chose. Ici, j'ai modifié quelques paramètres et euh, ça s'est répercuté dans l'URL et automatiquement, dans Unity, on peut voir que ça fonctionne. Alors évidemment, on va pouvoir essayer avec plein de choses, on va pouvoir mettre une adresse... Euh, pas forcément connu, on va d'ailleurs essayer euh, euh, au pire. je vais mettre rue euh, du soleil, et je ne sais vraiment pas si ça existe à Toulouse, et là on va faire afficher, et là on peut voir que ça existe. Mais imaginons ici que je demande une information auxquelles l'API n'est pas capable de répondre, je vais mettre test, euh, voilà, et bah ça en théorie ça va m'afficher, alors il y a quelque chose qui existe, mais je vais mettre absolument n'importe quoi, et là, on peut voir qu'on a un point d'exclamation qui est mal géré au niveau de l'affichage. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a un, une image qui est, qui est là et qui est une erreur tout simplement. Mais on va pouvoir évidemment euh, faire n'importe quoi, faire n'importe quelle recherche et afficher. Vous pouvez voir que ça fonctionne très simplement et c'est vraiment simple à utiliser. Bon, j'espère en tout cas... Que ce code euh, bah vous, vous sera utile que vous aurez compris en tout cas le fonctionnement de cette api comment vous allez pouvoir utiliser les api euh, map statique de ir pour afficher des cartes dynamiques dans vos projets unity euh, évidemment c'est une présentation ici d'une api Il me fallait un thème il en existe beaucoup d'autres l'avantage des api c'est qu'elles sont nombreuses certaines gratuites certaines payantes mais le souci c'est que ils ont chacun leur propre fonctionnement rien euh, c'est vraiment au, au bon vouloir du développeur même si la plupart se ressemblent un peu vous allez voir que il faut toujours aller à un petit peu analyser la documentation technique d'une API. Alors ça peut faire peur, mais vous allez voir qu'en règle générale, c'est assez com assez compréhensible avec un peu de, un peu de pratique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça si ça vous a plu, si ça vous sera utile ou si vous trouvez que cette vidéo est bien. N'hésitez pas à mettre un, un pouce vers le bas. Et ça, personne s'en prive, je vois sur les vidéos, pour euh, le faire. Donc n'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer ce que je fais. Alors, en tout cas, moi je tiens à vous remercier. On est de plus en plus. Et puis bah, partager j'espère euh, que la communauté va encore grandir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo